François, bonjour. Euh, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous faire un état des lieux du secteur investissement finance de cette euh, courte année 2020 euh, L'année a démarré sur les chapeaux de roue, hein, sur, sur, sur, sur l'écosystème. Euh, janvier et février, euh, on était en très haut de cycle. Et, et même dans les résultats de nos, nos sociétés, c'était quand même des, des belles croissances. Effectivement, euh, ça a été bien freiné à partir de début mars, avec pas mal de process, aussi d'un point de vue investissement, qui soit se sont arrêtés, soit il y a eu des négociations de prix à la baisse, des baisses qui, qui entre 5 et 30%, donc qui peuvent être quand même conséquentes. Et, euh, et depuis début mars, beaucoup moins de nouveaux dossiers en levée de fonds. Euh, énormément de, de sociétés qui avaient commencé ou souhaitaient se lancer pour leur levée de fonds ont vraiment décalé cette levée de fonds. Les seules qui restent enlevées, c'est vraiment celles qui sont impactées positivement par le Covid que ce soit dans les nouveaux formats de distribution en e-commerce, en particulier sur le Grocery, que ce soit sur tout ce qui est visioconférence, euh, tout ce qui est digitalisation, des outils de travail, tout ce qui bénéficie du work from home. Donc euh, c'est plutôt les grandes tendances. Le déconfinement depuis une dizaine de jours n'a pas eu un énorme impact. On ne voit pas beaucoup de dossiers qui réapparaissent. On a pas mal de levers de fonds qui commencent à nous rappeler mais euh, ça reste assez faible en termes de deal flow de notre côté. Si on regarde plus notre portefeuille, qu'est-ce qu'on a fait aussi depuis début mars? Il y a eu un énorme travail de reforecast sur l'année, de refonte des budgets avec un nouvel état de l'économie et de leurs clients et de leur chiffre d'affaires, avec un mode quand même assez dégradé à essayer de voir comment est-ce qu'on peut préserver au maximum la trésorerie. Il y a eu un message qu'on a donné à nos sociétés depuis début mars, c'est restez assis sur votre trésorerie et essayez d'avoir le maximum de mois de trésorerie devant vous. Et ça, ils ont plutôt bien réagi. Et deuxième chose, de toutes les mesures qui ont été mises en place par l'État, en particulier le prêt garanti par l'État, ont eu un effet très bénéfique. Tel que je vois les choses aujourd'hui, c'est que nos sociétés en portefeuille, on en a une quinzaine, vont commencer 2021. Alors après, tout dépendra de la, de la durée de la crise. Hein. Mais euh, toutes nos sociétés en portefeuille vont commencer 2021 avec plus de cash qu'elles n'ont commencé euh, 2020 grâce à ces PGE. Après, ça reste de la dette, il faut toujours la rembourser. Mais quand même, euh, ce qui est une start-up, c'est surtout le manque de cash. Donc, euh, c'est plutôt bénéfique. Et dans notre portefeuille, euh, on a certaines qui ont pâti. Hein. Dans le voyage, par exemple, c'est difficile, voire très difficile. Et il y en a d'autres qui ont bénéficié du, du, du, du Covid. Typiquement, on est dans une société qui, qui fait des webinars. Euh, Forcément, ils ont connu une très très forte croissance de leur activité. Est-ce que dans le monde du financement VC, on va dire, même si après on va un peu élargir, ta connaissance de dossiers de startups qui du coup vont aller au tapis ou il va y avoir du sang à cause de cette crise, et est-ce que les investisseurs vont soutenir de manière inconditionnelle leur participation Aujourd'hui, j'ai pas eu vent de grosses difficultés sur des sociétés. Celles qui ont énormément souffert, c'est celles qui étaient dans le retail plutôt digitaux, euh, côté VC, ça nous impacte moins. Celles qui étaient euh, multicanal typiquement comme le site français, qui avait pas mal de boutiques, ont bénéficié quand même du report sur leur partie online, la marge est quasi équivalente. Donc, c'est peu d'impact à ce stade. Le, les PGE ont quand même pas mal aidé. Donc, euh, celles qui soufflent le plus, c'est surtout dans le voyage. Hein, Aujourd'hui, il y a quand même un gros écosystème startup dans le voyage. Puis, celles qui vendent des billets d'avion, par exemple, c'est vraiment pas simple. Mais pour moi, elles sont plutôt bien financées, euh, et donc pas de faillite retentissantes euh, ces dernières semaines ou dans à venir, euh, d'après mes antennes, mais je n'ai pas du, du tout l'exhaustivité sur le marché. Quelles sont les boîtes sexy sur le marché de l'investissement aujourd'hui Alors, euh, pour moi, il y, y a deux grands critères. Le premier, c'est affecté positivement par le Covid. Ça, ce sont les sociétés sur lesquelles un peu tous les, les, les investisseurs ont envie d'aller aujourd'hui.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 Et donc, ils sont capables d'accélérer commercialement sans creuser énormément leur perte. Et je pense que c'est effectivement des sociétés qui ont un taux de croissance moins important de leur, de leur chiffre d'affaires, mais qui seront les, les plus sexy dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que le, la fragilité de certaines startups rend les PME traditionnelles ou plus importantes, plus attirantes sur le marché de l'investissement Est-ce que vous. Que, que dit Race Investissement par rapport à Race Venture, par exemple c'est deux structures d'investissement indépendantes, autonomes l'une par rapport à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le marché du LBO et du capital de développement sur lequel se positionnent les investissements est totalement arrêté avec le confinement et n'a repris que depuis fin avril. Il y a énormément de fonds de LBO qui ont dit on pose le crayon et on ne fait plus rien en temps de confinement, ce qui est quand même beaucoup moins le cas des fonds de venture. Mais aujourd'hui, ça repart aussi chez eux. Donc Après, ils ont des réflexes qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Hein. et euh, Ils sont sur des sociétés qui sont rentables, bien rentables, qui vont s'endetter dans le cadre du LBO et dans le cadre de ces opérations. Donc, ils sont quand même tributaires dans ces opérations d'une de, dette LBO et donc des banques ou des fonds de dette. Donc, ils ont un peu cette euh, tierce partie qui va avoir un impact. Alors, il se trouve que le Investissement fait beaucoup de capital développement et, et moins impacté que des fonds de LBO euh, généralistes. Mais effectivement, leurs critères n'ont pas énormément changé. Et forcément, le, le, si, si, si, si regarder un dossier dans le retail aujourd'hui, euh, vu l'impact de la crise, euh, c'est des opérations qui, qui sont repoussées de 2-3 ans minimum. Quoi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose vraiment ou est-ce que c'est euh, euh, tout le monde se convainc qu'il ne se passe rien pour, euh, pour se donner du courage, mais euh, quelle est la réalité Quand est-ce que ça va repartir Est-ce que ça s'est arrêté Non, alors quand tu sais qu'il y a quand même des, des opérations qui ont le prix à renégocier euh, à la baisse euh, entre 5 et 30 tu, il y a quand même eu un, un, un gros changement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a aussi pas mal de, de segments qui sont moins impactés. Euh, pourquoi Parce qu'on est quand même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 Et un fonds, ça a 5 ans pour investir un temps d'argent et ça ne peut pas déroger de cette règle. Nous, chez Red Venture, on a plus de chance par rapport à ça parce qu'on est une société evergreen et du coup, on n'a pas d'horizon de temps. On peut rester deux ans sans investir notre fonds parce qu'on considère que les conditions ne sont pas là. Mais ce n'est pas grave, on est toujours en période d'investissement. L'énorme majorité des fonds qui sont présents sur la place ont ces considérations, ont levé des fonds, ont besoin de les investir et donc vont devoir les investir. Tout le monde aurait envie de profiter de ces prix qui ont baissé, euh, mais encore faut-il que les dirigeants aussi les acceptent, que les actionnaires les acceptent. Euh, donc, c'est un espèce d'équilibre à trouver dans les prochains prochain mois qui ne va pas être simple. Euh, oui, effectivement, ça coûte toute la place. Tout le monde est prêt à faire des deals. Tout le monde est prêt même à faire des deals en, en remote. Mais combien de deals vont effectivement être signés Le biais qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces de, de, de levée de fonds qui sont faites.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 12 mois. Non mais ça rejoint totalement l'exemple de la pina colada sur la plage avec le tsunami Kai. Hein. Euh, C'est à 12 mois, le cash du, du PGE, le chômage partiel, je n'en ai pas parlé, mais effectivement le chômage partiel, ça a quand même énormément aidé. Tout ça, ça a permis de faire un bon buffer pour nos sociétés. Euh, une fois que ça sera passé, il faudra commencer éventuellement à rembourser ce PGE euh, et donc ça sera moins simple. Donc oui, il y aura un impact. Après, voilà, je considère euh, peut-être euh, naïvement que le, le digital qui a quand même bénéficié de la crise va être renforcé par celle-ci euh, parce qu'il va accélérer les, les, les migrations euh, au sein des grandes sociétés. Hein. Je le vois euh, pas mal autour de moi avec des grandes banques françaises qui se sont rendues compte que leur IT n'était pas capable de, de faire du, du télétravail euh, en, en masse. Euh, ben, forcément, elles vont s'adapter euh, et elles ont les moyens pour ça.